Colis déposé. Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, on va vous donner 5 règles d'or pour réussir vous aussi à vous transformer physiquement. Donc la première règle d'or, ça va être de définir votre objectif, savoir ce que vous voulez et d'où vous partez. Voilà, donc d'où vous partez et ce que vous voulez. pareil. Dans l'ordre. Donc euh, pourquoi savoir d'où vous partez Ça, ça va entretenir votre motivation. Donc il faut prendre ses mensurations, euh, peser, euh, savoir euh, quel point, point on fait. Tout simplement. Et euh, comme ça, au fur et à mesure des semaines de votre évolution, vous allez voir euh, les résultats et ça va entretenir votre motivation. Et prenez des photos aussi de quand vous avez commencé, quand vous avez un manque de motivation, vous regardez d'où vous partez, où vous êtes, et voilà. c'est où vous allez être motivé. Donc vous savez où vous êtes. Donc euh, moi, je suis en surpoids, par exemple. Je fais 120 kg. Voilà. Bah, je voilà. sais que mon objectif, c'est de perdre du poids. Lui est... je, je pas, tu, veux 1m75, tu, tu veux arriver à combien Je sais pas, mais je vais. Tu fais 1m75, tu fais 120 kg. Tu vas arriver à combien pour être bien dans ta peau 1m75, je fais combien 120 kilos. Putain, je suis dans la merde. Je, suis dans la merde, hein, je vais pas te mentir. Ah, on va <rire> se dire 75 euh, kg. Hein, mec. Ouais. Euh, le taille... PDC 0, ah, comme ah, ça 20 tu 20 sais que 19. tu peux faire n'importe voilà. quel sport. Et donc voilà mon objectif, je l'ai en tête et tous les jours j'y pense, les gars. Donc euh, si je vais à la salle, je sais que c'est pour atteindre le PDC plus 0. Si je mange du riz d'Inde, donc je sais pas, pas ce qu'on vous préconise, c'est pour ça, c'est pour atteindre le PDC 0. Donc avoir un objectif clair et net, bien dans sa tête, euh, qui nous réveille chaque jour pour euh, accomplir les bonnes choses, tu vois. Ouais, ah, c'est ça les jours des petits objectifs. sort sors du lit tu sais c'est pour faire quoi maintenant qu'on sait euh, ce qu'on veut il va falloir faire mettre des choses en place et euh, en, euh, la priorité c'est d'avoir une bonne hygiène de vie d'ailleurs la musculation c'est pas que l'entraînement faut comprendre qu'il ya l'alimentation qui va avec euh, le sommeil et on pourrait même rajouter euh, le stress ouais Parce vrai. que c'est ce qui réduit les hormones et nous on veut que de la testo dois, on, on, veut, on veut que des bonnes hormones dans, dans, dans notre corps donc les gars euh, si vous, vous avez l'habitude de vous coucher à deux heures du matin c'est Ah c'est fini. fini, voilà, fini. Si, si tu veux les gens te transformer physiquement, commence à dormir. Allez, à 23h maximum, c'est dans ça. ton lit. 7h minimum voilà. Le strict minimum, c'est 7 heures, obligé. Donc t'arrêtes CSGO, euh, t'arrêtes c'est terminé de... ou plus tard, mais... Ça, ça, ça inspire ton âme. Ça, t'es ouais, pas focus sur la, la diète. 3 heures du matin. Alors, faut avoir vos priorités. Si tu sais que ça y est, là, il est 22 heures... Euh, faut décrocher. Tu dois déjà penser à ta séance de demain, à ce que tu vas manger demain, à t'organiser. C'est ça. Parce que t'as l'entraînement qui est important et t'as l'alimentation. C'est ça. De toute façon, souvent, quand tu es motivé et que tu mets une bonne hygiène de vie, 22h de il arrive, tu te dis, il faut que je dorme pour être sûr de faire une bonne séance demain. Tu le sais dans ta tête, tu vois. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que cette transformation physique, elle va vous aider aussi à vous accomplir dans, la, dans, dans votre quotidien. Donc même dans le travail, dans vos relations personnelles, vous allez ressentir que cette, cette transformation physique, elle vous fait du bien. C'est ça. N'hésitez pas les gars, définissez vos objectifs, ayez une bonne hygiène de vie et on va passer à l'étape 3. Faites du sexe. C'est pas ça? Donc, règle numéro 3, entraînez-vous comme des titans. Ça veut dire Il va falloir des entraînements intensifs. Il faut oui. qu'ils soient fréquents, il fréquent, faut pas ça. que vous vous entraîniez une fois dans la semaine et c'est bon, le taf est fait. À part des jours fixes, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, je sais que je m'entraîne, j'y vais et j'y vais pas pour commencer à, à parler avec les potes, jouer ou non voilà. sur voilà. la table. Tu y vas, 1h30, tu casses tout, tu te défonces, tu sors, t'es KO et le taf il est fait dans la voilà. semaine. Ne tu sais brassez fait. pas de l'air à l'entraînement et ça. surtout, si vous savez que vous avez entraînement, il n'y a pas d'excuses les gars. C'est vous devez y aller, ça doit être votre priorité. Ça. Si tu veux transformer. Transformer physiquement, il faut que ça devienne ta priorité. Il faut mettre un peu de côté le travail, il faut mettre un peu de côté euh, la, la copine, vie et euh, tout ça, obligé Ça doit être ta priorité parce que c'est important de se sentir bien dans son corps, ça va t'aider dans ta vie tous les jours. Donc c'est normal de délaisser un peu euh, les autres bien sûr. côtés côté de la vie, hein, même si les autres sont importants. La famille, les amis, tout ça, c'est bon important. Bon, de toute façon, sa santé, son bien-être, c'est tout aussi important. C'est le plus important, même, j'ai en envie de dire. dire. C'est exactement ça. Tu peux pas être heureux si tu pas bien dans ton corps. Donc faites des concessions, organisez-vous pour être sûr de pas rater votre séance. Et si vous avez séance, allez-y, les gars. Et pensez aussi à bien vous reposer grosse séance votre corps est fatigué pensez à vous reposer ah, n'en faites pas trop non plus évidemment c'est pas dans le que t'es sûr ok donc la cinquième règle d'or les gars c'est de mesurer ses résultats on en avait parlé en introduction ça va vous permettre d'entretenir votre motivation si t'as un petit coup de mou, regarde d'où tu viens et tu verras que tu vas être motivé à poursuivre tes efforts ça. parce que t'es pas loin du but il y a des gens qui s'arrêtent alors que s'ils avaient poursuivi un peu leurs efforts ils auraient, ils auraient atteint ce qu'ils voulaient ils auraient atteint leur objectif c'est ça donc faut jamais rien lâcher les gars si vous avez commencé quelque chose et que vous êtes déterminé si vous savez que c'est important pour vous d'y arriver ne lâchez pas vous pouvez le faire il y en a plein avant vous qui l'ont fait donc vous pouvez le faire même regardez votre progression vous voyez qu'au développé couché vous avez atteint les 100 kg c'est déjà une victoire, ouais. tu déjà content, tu vois. Il y aura plein de petits euh, résultats euh, qui vont vous entretenir ça. votre motivation. Prenez-les, mesure mesurez vos, euh, votre progression, que ce soit le poids, que ce soit vos mensurations, que ce soit les photos, que ce soit vos perfs. Chaque petit détail compte. C'est ça, entre d'où vous partez et votre objectif final, il y a des petits objectifs entre deux, des paliers. Et à chaque fois que vous atteignez un palier, c'est une petite victoire jusqu'à l'objectif voilà. final. Voilà, ah, c'est bien. C est, c est je voulais rentrer dans la philosophie. Et dire ah, mais Je te le sais, je C'était pas l'objectif le plus important, mais c'était la quête. Ou je sais pas quoi, tu, vois, tu comprends un peu le principe. Il est là pour jouer à Zelda. Mais en gros, euh, euh, notre but, c'est pas, euh, d'atteindre un accord idéal. Bien sûr. Mais ce qu'on apprécie dans ce sport, c'est le chemin pour y arriver. Bien C'est que tous les jours, ben, j'ai ma petite routine, je vais à la salle, je mange bien et ça me permet d'être meilleur dans la vie de tous les jours. Donc accrochez-vous à vos petites victoires quotidiennes pour atteindre votre objectif final c'est ça, c'est beau quand même je, magnifique. Vois, je suis parti dans tous les sens au début mais je me suis bien rattrapé <rire> donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis on va passer à la cinquième règle qui est de croire en vous ça veut ah. dire si d'autres personnes l'ont fait pourquoi vous, vous ne le pourrez pas, il faut sûr. que vous croyez en vous si toi tu ne crois pas en toi, c'est pas ton ami qui va croire en toi pour toi, c'est vraiment à toi de faire la chose. En gros, aussi, il y a des amis qui peuvent croire en toi. Ouais, mais, mais enfin, c'est à toi de croire en toi. C'est toi qui vrai. va l'accomplir. Ouais, c'est voilà. pas lui parce qu'il croit en toi, ça va être la magie, c'est oh, voilà. bon. C'est à toi de faire les choses. Ah. Et Bien sûr. Mais après, je te comprends dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand tu commences un régime et tout, faut pas se es référer à la aux autres. Non mais t'es à la cantine avec tes amis, ils vont voir que tu manges un peu bien moins d'habitude. Ils vont commencer à te poser des questions, ils vont te dire oh, pas pourquoi tu fais ça, Calcule tu ne vas pas. jamais y arriver parce qu'eux, ils n'y arrivent bien pas. Bien sûr. Mais il y a plein de gens qui vont le fait, Vous pouvez le faire. Bien sûr. Du moment que les objectifs sont atteignables, on va dire, pour la personne en question, par exemple, il ne faut pas commencer à regarder un mec. Euh des, des, des mecs chargés, ils ouais, disent je vais atteindre voilà, ça, il pas déconner. Ça, ça doit vous servir de motivation, c'est tout, mais c'est pas un but à atteindre. Euh, mais en tout cas, c'est faisable, nous, je sais, on n'a pas la recette magique, euh, parce qu'il n'y a rien de compliqué, en fait, les gars. Faites-le, faites-le quotidiennement, euh, matrixez-vous mentalement aussi, et tous les jours, il faut, faut penser à votre transformation physique. Voilà. De toute façon, tu prends deux humains, il y a un mec, il sait courir une heure, toi, tu sais pas, il a quoi Il a deux jambes, il a deux bras, il a une tête, un corps. T'as la même chose, pourquoi tu serais pas capable ah Non non on veut pas, pas être, être des sportifs de haut niveau donc c'est donné sûr. à tout le monde de perdre un peu de poids, de se dessiner musculairement et d'être en, en bonne santé aussi les gars, c'est important. T'es déjà fatigué, grosse journée là. Cette vidéo là moi je suis, moi ouais, ouais, je m'en vais. Bon j'espère qu'après cette vidéo là vous allez retourner à la salle ou que dès demain vous allez commencer à avoir un petit plan d'attaque pour entamer votre transformation physique. Donc voilà pour les 5 règles d'or les gars. Donc la première, définissez-vous un objectif. La deuxième, ayez une bonne hygiène de vie. La troisième, entraînez-vous comme des titans. Voilà. La règle numéro 4, mesurez vos résultats. Et la règle numéro 5, croyez, croyez en vous. C'était Fitness Studio de la Vous êtes sur 2. De... Bah non, parce que le dos, il va par là. Ouais mais après il va aussi par là un peu. Voilà. Et on va passer à l'étape 3. Faites du sexe. C'est pas ça pas sûr. <rire> Je sais pas, mais ça peut vous aider. <rire>